Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'avais pas prévu de filmer, mais en fait, je vais faire quelques réparations sur mon camion, notamment mon interneau qui fuit. Euh, je vis dans le van seulement depuis 3 mois et encore euh, même un peu moins, mais euh, j'ai commencé les travaux il y a déjà 2 euh, bah, ans. Donc en fait, euh, il y a des choses que j'ai fait il y a longtemps qui commencent déjà à partir en cacahuète, notamment des joints, euh, des aimants de placard. Euh, plein de petites conneries comme ça qui font que au quotidien au quotidien, c'est chiant. Donc aujourd'hui euh, bah, je vais m'attaquer aux lanterneau et euh, j'espère avoir le temps de faire deux trois autres petites choses après. Euh, donc ça va être vlog à l'arrache, vlog cheveux gras. Euh, <rire> je m'en fiche, franchement j'ai pas le temps de me pomponner, j'ai pas le temps de, de, de, voilà, de faire de belles vidéos. Mais je vais vous emmener avec moi, en tout cas je vais vous montrer ce que je vais faire et euh, si j'arrive à le faire parce que pour le lanterneau ça m'angoisse un petit peu, je dois tout enlever et tout remettre. Donc on va voir, c'est parti Bon ça manque un peu de lumière parce que je suis sous un hangar, je sais pas si on voit ici, Voilà, je suis sous un hangar euh, pour justement ne pas avoir euh, à craindre la pluie si elle arrive pendant que j'ai enlevé mon lanterneau ou pendant que, que le joint euh, sèche, donc euh, on n'a pas beaucoup de lumière, les vidéos vont être pleines de grains, toutes pourries. Mais voilà, je préfère être à l'abri qu'avoir de la luminosité. Hier j'ai déjà enlevé le contre-cadre qui se met là, je ne sais pas si on voit... Là on voit qu'il y a une tache ici d'humidité. Parce que euh, ça fait déjà presque un mois maintenant que j'ai la fuite. Et du coup ça s'est un petit peu infiltré dans le joint de mer. Et même euh, j'ai la planche de contreplaqué ici. Qui est un petit peu moisi. Bah, ça se voit d'ailleurs à la caméra. Mais c'est sec, ça a l'air d'aller. Donc euh, on va s'occuper de retirer ce gros pépère. Donc hier je suis allée au magasin de bricolage. Ça c'est franchement l'achat qui m'énerve. On ne peut pas m'en prêter et c'est le truc que j'avais avant de partir et que j'ai décidé de ne pas emporter parce que ça me prend de la place et que ça me sert une fois dans l'année. Bon a priori ça me va me servir plus que ça apparemment mais et du coup acheter ça alors que j'en avais un et en plus devoir lui trouver une place pour le ranger franchement ça m'a... bref voilà. Donc je me suis racheté un pistolet à silicone, j'ai pris trois tubes de silicone pour bateau. J'avais mis du Sika la dernière fois. Ça n'a pas bien tenu. Donc je me dis euh, autant prendre ça. De toute façon, c'est les mêmes prix. Il a l'air pas mal. Bateau, il euh, n'y a pas de raison, on, on verra bien. Bon, il est transparent, je ne sais pas pourquoi ça me perturbe psychologiquement, mais <rire> ça me servira au moins pour d'autres trucs. J'ai pris ça qui n'a rien à voir avec ce chantier, mais euh, je vous montrerai plus tard. J'ai un, un parquet qui est un peu de cette couleur là. Enfin, il y a plein de marrons différents. Et euh, j'ai euh, fait des retouches de parquet à la dernière minute parce que j'ai changé des, la disposition de la salle de bain. Donc j'ai collé des petites pièces de parquet un peu dans les trous. Et ça fait dégueulasse, il y, a des gros, il y a des grosses rainures et tout. Donc je vais essayer de combler avec ça, au moins pour plus qu'il y ait la poussière qui tombe dans les trous et tout. Euh, S'il y a de l'eau qui se renverse que ça ne tombe pas euh, dans le trou. Donc ça c'est à part, mais tout le reste c'est pour euh, le lanterneau. Donc, j'ai pris de l'essence F pour dégraisser parce que ça, c'est pareil, il m'en restait un fond, mais je ne l'ai pas embarqué. Euh, des gants. J'ai repris des lames de cutter parce que, à mon avis, je vais en éclater de la lame de cutter. Et voilà. Et j'en ai pour 79 euros, les gars. 79 euros. Est-ce qu'on n'a pas envie de vomir J'espère que je vais avoir trop de ça et que je vais pouvoir en ramener une parce que 17 balles, ça fait mal au cul. Et je vais essayer. C'est pas bien, je sais c'est pas bien, mais je vais essayer de ne pas abîmer ça et de le ramener. <rire> je suis désolée mais j'aime pas le gâchis quoi, j'aime pas. Bon ça coûte 6 balles, mais je sais même pas où le ranger, je sais pas quoi en faire. Enfin bon bref, donc voilà. Allez, on va gratter. On va dévisser puis on va gratter. Oh, je me suis équipée, écharpe, pull sous pull, polaire, euh, tout ce qu'il faut parce que il fait un super temps. Franchement il y a un grand soleil. Mais il fait super froid Surtout dans le hangar Donc ça c'est le fameux hangar qu'on me prête Je vais essayer de cacher le vent au micro Mais bon ça va être compliqué euh, J'ai trop de chance franchement de... Qu'on me prête ce hangar J'ai avancé un peu le camion Pour essayer d'avoir de... un peu de rendement Sur les panneaux solaires Mais à mon avis vu euh, On le voit là où il arrive au dessus On voit la tâche du panneau solaire Je pense que c'est peine perdue J'aurais pas... J'aurai pas d'électricité ce soir, mais j'ai aussi la chance d'avoir une prise ici, donc euh, au pire des cas, j'ai ce qu'il faut là. Et voilà, donc, c'est parti, je vais pouvoir, et ça aussi c'est le grand luxe quand t'es en van, je vais aussi pouvoir, euh... Euh... non pas aussi, je vais enfin pouvoir monter là-haut, et c'est parti Push me to the sideline I was crude and impolite Why choquée, je viens d'enlever de, le deuxième cadre de mon interneau et euh, en fait c'est incroyable, il est pas du tout collé nulle part à aucun endroit, en fait euh, j'ai juste eu besoin, j'ai juste eu à pousser comme ça et il s'en va, il n'y a rien, absolument rien, aucun endroit qui est collé, là je comprends pas ce que j'ai raté, franchement. J'ai mis du k 522, j'ai préparé euh, la tôle, j'ai préparé le plastique, j'ai dégraissé et tout avant de coller. Mais, euh, mais je comprends mieux pourquoi mon panneau solaire il se décollait et que j'ai dû visser. Hein. Si quelqu'un a une explication, là je vais le refaire de toute façon avant d'avoir vos réponses. Donc j'espère que ça va tenir. Mais, mais je comprends pas là. J'ai vraiment de la chance d'avoir eu que cette petite fuite quoi. Bon, voit. Ouais. On voit quand même, je ne sais pas si vous voyez bien, que là le bois il est pas mal mouillé. Pareil pour le le liège, je pense que heureusement qu'il y a du liège au-dessus là. On voit que dalle, hein, je suis désolée mais on voit peut-être un peu que là c'est beaucoup plus clair que là-bas. Je, je vais vous trouver une lampe. Voilà, j'ai mis une lampe frontale, je pensais pas utiliser autant ma lampe frontale. Hein. Mais on voit bien du coup... Ouais ou pas, bon super Que là en fait C'est même pas humide, c'est trempé Voilà euh, Là c'est encore mouillé aussi En fait il y en a vachement en dessous J'espère juste que ma laine de bois n'a pas pris Mais je sais pas comment vérifier ça Franchement c'est super flippant parce que du coup euh, Du coup je sais pas comment c'est en dessous quoi. Mais voilà en gros euh, Ici c'est tout mouillé Bon, qualité de merde, je l'avais dit dès le début, hein, hein vidéo à l'arrache. Mais voilà, c'est super stressant pour la suite parce que je sais pas si je vais être capable de faire mieux que ça. Et bon, on verra. <rire> je vais gratter tout le... Ça c'est la colle, le silicone, je vais aller sur le toit et je vais tout gratter. C'est parti. Voilà ce que ça donne d'en haut. Oh. Euh, ça n'a jamais collé en fait. Il y a bien toutes les petites traces mais franchement c'est incroyable. Pourtant j'ai mis la blinde. Hein. Je sais pas, je comprends pas trop. Voilà, ça y est. J'ai un trou. Je suis en équilibre, hein, donc on ne juge pas ma façon de filmer. Voilà ah, Super Je suis ravie. Bon allez, il faut que je fasse ça pour aujourd'hui absolument. Parce que si je rebouche pas ce trou aujourd'hui, et bah ben cette nuit, je dors en dessous. Sometimes it's like <musique> I'm talking to my younger self Dreddin' hard and learning all the time vitality nothing could push me to the sidelines when it came to romance everything would shift waiting on the whim of some guy talking to my girlfriends wishing he would ask to take me out dancing all night but why school Dans le joint et que je vais pas bouger le camion pendant deux jours j'en profite pour refaire ça en fait il y a un écart là j'ai retiré euh, j'avais déjà remis du joint par dessus je l'ai arraché mais je suis obligée de laisser celui du dessous parce qu'en fait c'est pour ça qu'il y a un écart je sais pas si on voit bien il y a un écart parce que déjà en fait euh, enfin l'espace est trop gros de base donc euh, je suis obligée de laisser euh, le silicone qui a en dessous pour euh, faire une base. Sinon ça va refaire pareil en fait. Le silicone va tomber et derrière et ce sera toujours pas bouché. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai bien dégraissé. Je l'ai un peu poncé, je l'ai redégraissé. Et on va voir si ça tient par dessus ou pas. Et au pire je recommencerai tout une autre fois. J'ai trouvé ce truc là qui est trop génial. Parce que déjà c'est un petit. Et en plus... Euh, c'est euh, sans le pistolet. Bon, maintenant j'ai un pistolet puisque j'ai dû en acheter un pour euh, le toit. Mais euh, c'est trop, trop cool. Il n'y a pas besoin d'acheter le pistolet. On appuie là-dessus et hop, c'est bon. Donc je vais faire ça. Soit soir, on est donc le lendemain, j'ai rien fait d'autre que gratter. J'ai enlevé le plus possible le joint pour essayer de retrouver la, la carrosserie euh, nue. Je dis bien essayé. Ça c'est mon butin du jour. Donc euh, après 4-5 heures de, de grattage, j'ai que ça. Voilà. Donc il y a des endroits où euh, euh, on ne voit pas grand chose. Ah, je me suis accrochée. Ah. Il y a des endroits où il faut encore que je gratte. J'ai enlevé que le plus gros. Et il y a des endroits où euh, il n'y a quasiment plus rien. Comme là. Là, il faut vraiment que je gratte. Et après, je vais poncer. Je vais remettre de l'anti-rouille. Demain, il fait trop froid. Je pense que je ne pourrais pas coller avant après-demain. Donc demain, je vais encore gratter. Et puis... Euh... Demain, je vais encore gratter. Après demain, enfin demain soir, enfin, de... Pff, même pas après demain, il faudra que je mette de l'anti-rouille. Franchement, je sais pas combien de temps ça va durer, mais entre l'anti-rouille, la peinture, la colle, plus le séchage, je pense que j'en ai pour au moins encore 4 jours. Sachant que les températures seront pas forcément là. On verra! Jour 3. Je viens à peine de finir d'enlever toute la colle, j'ai tout poncé. Voilà, maintenant on va passer à l'anti-rouille, enfin on va nettoyer, mettre de l'anti-rouille et ensuite j'ai de la peinture blanche de chez Renault. Je pense que je vais bomber un coup de peinture blanche anti-rouille par dessus du coup et un coup de vernis donc ça va prendre plus de temps parce qu'il va falloir que ça sèche. Push me to the sidelines. everything would shift. Bon, les gars, jour 4. Jour où j'ai mes règles, j'ai la migraine. Donc, euh, eh ben, c'est pas le jour pour euh, bomber euh, de la peinture sous mon nez. Donc, aujourd'hui, je vais rien faire du tout, je pense. Euh, je vais finir ce vlog, on le reprendra euh, plus tard et je le posterai la suite la semaine prochaine. En attendant, moi euh, je suis dans un van <rire> qui n'est pas du tout isolé. Bon franchement ça va, c'est pas pire au final que ce que c'était vu que c'était pas collé de toute façon. Là j'ai juste pas la possibilité de fermer euh, parce que j'ai plus le contre-cadre ici donc je peux pas fermer mon volet euh, thermique mais pour l'instant il fait pas trop froid ça va. Donc euh, voilà on se retrouve la semaine prochaine pour savoir si j'ai enfin réussi à coller mon interneau. Ciao les gars